Salut, c'est Dardar. C'est quoi Dardar, c'est l'histoire d'une oeuvre De l'art mmh. De l'art J'adore Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'est le bassin au Nymphéas de Claude Monet que nous allons découvrir. Je laisse la parole à Vanina pour vous en dire plus. Merci Carla, effectivement, cette œuvre de Claude Monet. Il la peint en plein air dans son jardin à Giverny en 1899. À travers ce magnifique tableau, le peintre nous invite à contempler son jardin. Oui, tout à fait, car son jardin est sa principale source d'inspiration. Monet déclarait « L'essence du motif est un miroir d'eau qui change d'aspect à chaque instant ». Il réorganise son jardin et pour cela, il va même jusqu'à détourner le cours d'une rivière afin d'alimenter son étang. C'est un tableau en format chevalet, il mesure 89,5 par 95 cm. Au premier plan, on observe le petit étang recouvert de nymphéas. Le pont qui est au centre de l'œuvre enjambe le bassin. Et un effet de profondeur est donné grâce aux couleurs qui s'assombrissent vers le fond de l'œuvre. Le spectateur peut observer un passage verdoyant d'eau jalonnée de nymphéas, de branches de saule, de reflets d'arbres et de nuages. Donne l'illusion d'un tout sans fin, d'une onde sans horizon et sans rivage. En 1895, il fait construire un petit pont japonais, comme on en voit sur les estampes d Hiroshige. Donc, On peut constater la ressemblance entre les petits ponts euh, que peut peindre Hiroshige et euh, les ponts enfin, le pont qu'a peint Monet. Les ponts sont dans un univers euh, naturel un peu printanier, avec des jolies couleurs euh, qui représentent la nature. Claude Monet a offert à la France toute la collection des nymphères qu'ils ont installées selon des plans de l'orangerie en 1927. Quelques mois après sa mort. Cependant, à cette date, l'ensemble de tableaux ne rencontre pas l'enthousiasme du public. En effet, l'impressionnisme est détrôné par l'art avant-gardiste, comme le futurisme, le fauvisme, le cubisme, le dada et le surréalisme. Et bien... Ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale qu'un regard neuf est posé sur l'œuvre de Monet. Cette œuvre fait partie du mouvement impressionniste, car Monet utilise la touche vibrante. Il illustre le quotidien calme du plein air. La date de création du tableau correspond à l'époque de l'impressionnisme qui est 1872-1900. L'atmosphère festive et joyeuse du printemps est soulignée par l'absence de noir, du gris et de clair obscur. Monet est un artiste principal du mouvement de l'impressionnisme. Cette œuvre impressionniste raconte la quête du vrai car elle représente un lieu réel.